Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration, donc c'est suite à une demande, et nous utiliserons la version 0.92.3. Alors dans un premier temps nous allons réaliser des, des petits cônes, ici bon très simplement avec l'outil euh, créer des rectangles et des carrés, nous utiliserons créer et éditer les filets de dégradés, euh, également l'outil étoile, après nous réalisons ces, petits, euh, ces petites étoiles qui seront dans le fond également nous verrons comment simuler euh, l'effet d'un lac et puis nous réaliserons, vous voyez les, les petites montagnes, euh, très simplement avec une ligne et puis euh, l'extension ici, dans modifier le chemin, déplacer euh, les, les nœuds aléatoirement allez c'est parti, nous allons ouvrir donc un nouveau document dans ce nouveau document, je vais importer mon modèle pour pouvoir euh, récupérer les, les couleurs. Hop, voilà, je le mets de côté. Je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà, donc là, je vais tout de suite mettre un calque modèle. J'appuie sur « Entrée pour valider. Je clique ici sur le petit « Plus » pour ajouter un calque que je vais appeler « Illus ». J'appuie sur « Ajouter ». Je peux fermer tout ça. Euh, je déplace un petit peu mon calque. Euh, mon modèle. Alors pour zoomer, je clique sur la molette. Euh, je vais verrouiller ce calque. Je me mets bien sur le calque illustration. Et on va mettre un fond noir. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse. Là, je vois que c'est un rouge ici. On a une couleur rouge. Une opacité à 50%. Donc on va modifier ça dans cet endroit-là en fait. Je fais un petit clic droit, je mets 100%. Et je mets un fond noir, donc pour avoir un fond noir, je clique là-dessus, où je peux cliquer et glisser ma couleur à cet endroit-là. Vous voyez, hop, plusieurs possibilités. Donc pour faire ces petits effets lumineux, on va sélectionner toujours l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Donc là, bien sûr, c'est noir, donc je mets un fond blanc tout de suite. Voilà. Euh, je convertis cet objet en chemin, donc pour cela, je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je clique là-dessus. Alors le raccourci, c'est Shift-Ctrl-C. Alors j'ai peut-être fait une bêtise, vous voyez, j'ai plusieurs nœuds, donc Ctrl-Z. Euh, vous voyez, là, oui, j'ai des petits bords arrondis. Donc si vous avez la même chose, il suffit de sélectionner ici l'outil euh, Créer des rectangles et des carrés, et de cliquer là-dessus, ce qui rend les, les coins pointus. Voilà, une fois que c'est fait, on convertit notre objet en chemin. Donc on doit avoir euh, quatre nœuds, c'est marqué en bas. 4 objets, c'est plutôt des nœuds. Donc on sélectionne les deux nœuds ici en haut, en faisant un rectangle de sélection, et en cliquant là-dessus. À ce moment-là, vous voyez, les deux nœuds sont joints, et on a un petit triangle. On va pouvoir maintenant sélectionner l'outil Créer, Éditer, euh, des filets de dégradé. Donc on va mettre Nombre de lignes, euh, je crois que je vais en mettre 2, et Nombre de colonnes 2 aussi. Et je double-clique sur mon objet. Et à ce moment-là, vous voyez, il euh, y a une forme un petit peu rectangulaire euh, qui a été créée donc je vais activer le magnétisme donc là il est activé et je vais activer euh, aimanter au chemin aimanter aux intersections de chemin, oui c'est pas obligatoire ça mais c'est pas mal allez on active tout ça c'est plus simple donc je me prends ici ce petit nœud là ce petit losange et je vais les mettre à cet endroit là en principe quand il est attiré et eh bien j'ai une petite information poignée à chemin je clique ici sur le petit triangle et la même chose, je positionne correctement mes triangles. Là, C'est pareil ici, je prends tac et je pose tout ça correctement de façon à ce que ça suive les lignes de mon triangle. Voilà. Alors j'essaye d'ajuster un petit peu. Voilà, hop. Allez, un dernier petit nœud ici, tac, alors ce n'était pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir récupérer un petit peu les, les couleurs. Euh, donc je vais sélectionner, donc, toujours avec cet outil, hein, l'ensemble de mes couleurs, et leur appliquer euh, bah, la petite couleur bleue qui est là. Alors j'ai fait une bêtise, on ne peut effectivement appliquer une couleur qu'un nœud à la fois au début, donc par contre je peux maintenant avec la pipette récupérer la couleur, vous voyez sur ce petit losange, donc je fais un, un copier, CTRL-C, je sélectionne euh, ici cet outil, créer, éditer les filets dégradés, je fais un rectangle de sélection, et maintenant on peut coller la couleur partout, donc CTRL-V, vous voyez, hop, automatiquement tout devient bleu, donc, toute la partie du bas, je vais mettre une opacité à 0. Voilà. Euh, sur les côtés également à 0. Donc, je sélectionne ici, j'appuie sur Shift, je sélectionne ma couleur là et je mets à 0. Voilà. Et là, on peut changer ici. Je vais mettre une petite couleur violette. Donc, je sélectionne ici mon nœud, je sélectionne ma pipette. Alors, le raccourci, c'est F7. Je vais récupérer un petit peu le violet. Alors, je trouve qu'il n'est pas assez violent, mon violet. Euh, pour cela, je fais apparaître, ici, la roue de couleur. Voilà. Et ici aussi, je vais peut-être mettre une petite couleur violette. Ouais, C'est pas mal. Allez, ici, une autre couleur. Voilà. Donc là, on a un premier... Un premier... Comment dirais-je une première lumière, peut-être baisser ici l'opacité à 25, et là aussi, voilà. Euh, on va en faire deux, donc je duplique, CTRL D, voilà, je vais mettre une autre petite couleur, peut-être un petit peu plus de jaune, donc je sélectionne ici les deux nœuds, voilà, également ici une petite couleur jaune, jaune orangé. Et là, je change un peu la couleur. Allez, on va dire que c'est bon. On a nos deux petites lumières. Euh, je vais rajouter un flou sur ces deux objets. Donc pour rajouter un flou, euh, il faut être bien sûr dans la palette fond et contour, ici. Hein, comme on a vu tout à l'heure, c'est en cliquant là-dessus. Et là, en bas, je peux rajouter un flou. Donc je monte tout doucement. Voilà, c'est pas mal. Un flou à deux. On va maintenant faire une petite étoile euh, avec l'outil, tout simplement, créer des étoiles et des polygones. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse. Je vais mettre une couleur blanche à 100 bien sûr. Je vais monter le nombre de sommets. Je vais en mettre 20. Hop. Je vais mettre euh, ici le petit losange. Je le rapproche du centre en appuyant sur euh, contrôle pour qu'il n'y ait pas de déformation au niveau de, de mes branches. Je n'hésite pas à aller le plus près possible. Voilà. C'est pas trop mal un peu trop près d'ailleurs j'écarte un petit peu voilà on peut même rajouter un, un contour un dégradé radial c'est pas mal aussi je sélectionne cet objet je vais déplacer son son centre ici son, son petit curseur de rotation vers le haut alors en principe en activant le magnétisme voilà il faut activer par rapport aimanté au centre de rotation d'un objet de façon à poser ça en haut vraiment de la pointe, alors pour bien voir qu'on est sur la pointe, je vais passer en mode d'affichage euh, sans filtre, voilà, je vais faire la même chose ici, donc là j'ai le petit curseur, la petite croix, je la déplace ici à ce niveau là, voilà. Donc je vais cloner ces objets, hop, voilà je vais les mettre ici, je vais agrandir un petit peu mon fond noir, je peux m'amuser également à cloner celui-là, alors avant je le groupe, hop, je le clone, voilà. donc à ce moment là, étant donné que le magnétisme est activé je mets cet objet là au dessus de mon étoile alors au dessus, Donc pour le mettre au dessus il faut que je clique là dessus et je vais faire en sorte que le centre ici enfin le, le, la croix de rotation soit au centre de, de mon étoile là c'est pareil, je mets ça ici, tac c'est bon pour faire des rotations de ces objets, je clique une deuxième, une deuxième fois dessus. À ce moment-là, vous voyez, j'ai les petites flèches de rotation. Donc je clique et je tourne. Je désactive le magnétisme. Donc je vais le faire, euh, je vais le faire plusieurs fois. Alors, D'abord, je duplique, CTRL-D, je tourne. Voilà. Hop. Là, je vais pouvoir l'agrandir un peu, si je veux, celui-là. En appuyant sur Shift, de façon... À ce qui s'agrandisse par rapport donc, à son centre. Euh... Ouais. Je duplique. Rotation, en appuyant sur CTRL. Là, je vais l'agrandir. Donc, je clique là-dessus, j'appuie sur Shift. Je duplique. Petite rotation. Voilà. Je sélectionne mon étoile, je vais la projeter vers l'avant maintenant. Euh, je vais la dupliquer, CTRL D, je vais l'agrandir un petit peu et lui faire une rotation. Hop. Euh, je vais peut-être agrandir un petit peu là, non Voilà. Euh, je vais refaire un petit effet, un petit éclat blanc. Donc je duplique cet objet. Je vais sélectionner toutes les couleurs qui m'intéresse, hop, celle-là et puis celle-ci que je vais passer ça en blanc. Ouais, je vais mettre ça à 100% et ces parties-là, je les mets à 25. Voilà, euh, là je vais peut-être baisser un petit peu, c'est trop fort, je vais mettre ça à 50. Alors je duplique, je vérifie que j'ai bien la petite croix en haut, je réactive le magnétisme. Clac. J'agrandis un petit peu ça. Je duplique. Petite rotation. Voilà. Je place à l'arrière-plan. Alors pas trop parce que ça va derrière mon rectangle noir. Voilà. Euh, ici aussi, je duplique. Je vais réduire un peu par contre. Hop. Petite rotation, et on en met un ici. Alors je le descends tout doucement. Voilà. Celui-là aussi, je le descends. Voilà, ouais, c'est pas mal. Alors on peut également diminuer un petit peu l'opacité euh, de l'ensemble de mon objet. On va le passer à 50, voir ce que ça donne. Ici, on va le passer aussi à 75. Euh, Celui-là, ouais, il est bien. Celui-là, je vais le réduire un peu. Enfin là après c'est approximatif, hein, c'est CTRL Z. C'est en fonction du ressenti. Allez, on va dire que c'est bon pour l'étoile. Le... Donc je vais sélectionner tout ça, je vais grouper tout simplement. Donc CTRL-G, ou on peut cliquer là-dessus, ou aller dans Objet groupé. Euh, maintenant, nous allons réaliser les petites euh, étoiles. Alors là, c'est très très simple. Hein. On va sélectionner l'outil créer des rectangles et des cas. <rire> Pardon des cercles, des ellipses et des arcs, donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, on passe tout ça à 100%, alors là on a un alpha, vous voyez, à 160, donc je monte ça à 250, et on clique ici pour avoir un dégradé radial, je vais double-cliquer, vous voyez, sur la petite ligne ici, de façon à, à créer un petit taquet, donc pour cela il me faut l'outil euh, créer, éditer des dégradés, je me remets là, il y a un petit plus qui apparaît, donc si je double-clique, hop, on a un petit taquet de couleurs, je double-clique également ici, je resserre un peu tout ça, je vais récupérer cette couleur, CTRL-C, CTRL-V, voilà, hop, allez, on va dire que ça fait comme une petite étoile, si vous voulez, on peut enrichir euh, cette étoile, donc je duplique avec ici vraiment l'outil étoile, donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, voilà, je vais diminuer le nombre de sommets, on va en mettre euh, 8 non 7, ouais c'est bien. Donc je sélectionne les deux, alors hop, je groupe, ctrl G, voilà. Donc on a notre étoile ici euh, lumineuse, on a notre petite étoile, on va réaliser euh, ici les, les petites montagnes. Alors pour réaliser les montagnes, on prend l'outil euh, courbe de Béziers, ici, tracer des courbes de Bézier. Donc je clique ici, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je clique une deuxième fois, et j'appuie sur Entrée pour valider. À ce moment-là, on a une petite ligne noire, donc pas de fond, un contour noir à 0,265. On va passer ça à 1 pour que ce soit plus visible. On va l'agrandir un peu. On va ici dans les extensions, modifier le chemin, on va d'abord ajouter des nœuds, alors, euh, longueur maximum de segment euh, 10 par pixel, je pense que c'est ça. Donc on fait Appli. Voilà, c'est fait. En sélectionnant l'outil Éditer les nœuds, voilà, on voit les nœuds qui ont été euh, ajoutés, donc c'est peut-être pas assez pour moi. Je vais recommencer en ajoutant des nœuds. Alors on va pas en mettre 10, on va en mettre peut-être euh, tous les 4 pixels. Hop, on voit ce que ça donne peut-être pas assez encore, on va passer à 2, appli, voilà, ça devrait être bon, Ouais, c'est pas mal, on en a pas mal, on en a 133, on va maintenant dans les extensions toujours, modifier, et on va déplacer les nœuds de façon aléatoire, alors sur l'axe des Y, on va mettre ça à 0,5, et sur l'axe des Y, on va mettre ça à 5, déplacer les nœuds, pas les poignets, on va faire un petit aperçu en direct pour voir ce que ça donne, on fait appli voilà on a nos petites montagnes qui sont faites euh, on va pouvoir réduire un petit peu tout ça si on a besoin voilà je duplique cet objet donc on fait ctrl d on déplace vers le bas on va sélectionner l'outil éditer les nœuds on va faire une zone de sélection on va désactiver ici euh, cette option et celle ci je me mets sur un nœud, je clique dessus, je le déplace et maintenant j'appuie sur Alt de façon à déformer, à faire une petite montagne. Vous voyez, hop On va dupliquer encore cet objet. Voilà, hop, je le déplace sur le côté. J'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. Ctrl A pour tout sélectionner. Je me mets ici, j'appuie et je déplace avec Alt. Et là, je m'amuse donc à modeler un autre paysage. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Donc on a la première montagne. Euh, je duplique cet objet. Je vais l'écraser un petit peu. Crac. Alors je désactive le magnétisme. Alors on peut. Il y a une petite un petit raccourci, c'est Shift pourcentage. Vous voyez, je désactive le magnétisme comme ça. Je j'écrase un peu ça. Voilà. Je sélectionne ici ces deux objets en appuyant sur Shift et je vais les combiner. Donc Ctrl K ou chemin combiné et ici je vais joindre ici ces deux nœuds, alors pour joindre des nœuds on peut cliquer là dessus ou on peut faire euh, Shift-J, voilà donc notre montagne qui sera dans le fond, ici celle-là elle sera devant et on va en créer une autre qui sera loin derrière, hop voilà Alors on peut sélectionner qu'une petite partie si on souhaite. Allez voilà c'est bon, ça je vais l'écraser un peu. Hop, alors là j'ai besoin de cette petite option. Voilà. Donc on a nos trois montagnes. Avec l'outil courbe de Bézier là je vais pouvoir ajouter euh, des petites longueurs. Voilà. Je sélectionne cet objet là avec F2, je sélectionne l'outil courbe de Bézier. le raccourci c'est euh, Shift F6 il me semble, voilà, Shift F6. Je me mets sur le petit carré rouge, enfin qui devient rouge lorsque je suis bien dessus, je clique, je déplace vers le bas en appuyant sur CTRL, hop, j'appuie toujours sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je me mets à peu près dans l'alignement de... de ce nœud, voilà, je clique et je raccorde ici en cliquant sur le nœud je termine par cette montagne donc euh, là je peux faire tout simplement si je fais CTRL A et SHIFT J ou CTRL J voilà il me crée automatiquement euh, le segment qui manque donc je vais sélectionner tous ces objets et je vais euh, leur mettre la couleur qui est là en appuyant sur F7 j'ai l'outil pipette et je récupère la couleur donc on a dit que celle là serait au premier plan celle là Juste derrière. Alors si j'appuie sur H, hein, ça va pas trop. Là, je vais remonter un petit peu ici. Alors par contre, j'ai pas besoin de ça. Alors j'ai désactivé le nœud en a, en cliquant sur Shift. Vous voyez, j'ai désactivé ce nœud, donc du coup, il ne sera pas influencé par le magnétisme. Je peux monter un petit peu tout ça. Voilà. Euh, allez, on va dire que c'est bon. Hein. Donc cette partie-là sera derrière. Voilà. Et là, c'est la montagne qui sera tout au fond. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai dû appuyer sur une touche. Euh, J'ai dû appuyer sur décalage dynamique. Bon, ben bah, je... Voilà, donc je sélectionne tout, ah, décidément, CTRL-Z. Voilà, donc ceci étant fait, je sélectionne tout ça, je vais supprimer le contour de tous ces objets. Donc pour supprimer le contour, j'appuie sur Shift et sur la croix. Je peux également ici aller dans Contour et cliquer sur la croix. Voilà. Donc là, je vais diminuer l'opacité de cet objet, je vais le mettre à 25. Et cet objet-là, je vais mettre ça à 50. Hop. Alors, c'est pas terrible. J'aurais pas dû faire ça. Je vais plutôt tout simplement jouer avec la couleur ici. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est pas mal. Alors, il nous reste à réaliser ici. Euh le petit lac, alors pour faire le lac, moi je l'utilise tout simplement euh, créer des cercles et des ellipses ici. Donc je vais faire un objet comme ça, tout simplement un petit peu allongé. Voilà, je récupère la couleur bleue. Tac, euh, j'augmente ici l'alpha, l'opacité à 100%. Et je vais utiliser encore une fois l'outil créer, éditer, des filets dégradés. Par contre il n'y aura qu'une ligne, je pense. Et colonne 2. Donc je double-clique sur l'objet, Ouais c'est pas mal, j'aurais peut-être dû CTRL Z, non en fait je vais rajouter une ligne, je double-clique. Voilà. Et ici ce nœud je vais le projeter vers le haut, et tous les autres nœuds je vais enlever la couleur. Donc je vais mettre l'alpha à 0. de façon à avoir un seul objet qu'il fasse comme une petite montagne, une petite vague. Donc je vais bien l'écraser. Hop, alors il est important que le fond soit noir pour qu'on voie bien ce qu'on fait. Donc je réduis un petit peu ça. Je duplique, et je vais en mettre avec une couleur un peu plus foncée. Hop, F7, je récupère cette couleur là. Un peu plus bleu et plus foncé. Euh, je vais également sélectionner les autres couleurs. Voilà, pour foncer un petit peu le tout. Alors, donc, hop, donc il y aura une partie un petit peu plus claire ici. Donc je vais en faire plusieurs. Hop, je réduis. Voilà je duplique, alors pour dupliquer les objets, je fais CTRL D, hop, ça je vais réduire encore un peu, voilà, je sélectionne cet objet, je duplique, je déplace, cet objet là, je le duplique, je le mets ici, celui là, je le duplique, je le mets là, donc c'est un petit peu une composition rapide, celui là, je le duplique, hop, je réduis sa taille, on peut faire chevaucher bien sûr, hein. hop, Je duplique encore. Je duplique encore, je réduis. Hop, CTRL Z. Je duplique, je vais en placer un ici. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, je sélectionne tous ceux qui sont bleus. Je désélectionne ceux qui ne m'intéressent pas. Je vais dupliquer. Donc, CTRL D. J'appuie sur H pour faire un retournement horizontal. Et je vais les placer de l'autre côté, ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Je continue à en dupliquer certains. Hop, celui-là je vais le dupliquer aussi, je vais le mettre là. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Je groupe tout ça. Qu'est-ce qui nous manque Il nous manque le brouillard. Alors pour faire le brouillard, euh, alors je vais retourner voir ici. Il faut donc aller dans filtre estompage du contour. Donc je sélectionne ici mon outil crayon. Je fais une petite forme comme ceci. Je mets du blanc, une opacité à 100%. Ici à 100% aussi. Donc je vais dans filtre. J'ai <rire> Je retourne voir filtre estompage du contour. Donc filtre. Alors. J'ai pas bien noté. Donc je vais mettre sur pause le temps de trouver. Alors il faut aller dans filtre, déformation, estompage, mais décidément estompage du contour. Alors on va voir ce que ça donne en direct. Alors oui on voit rien parce que... Euh... <rire> Ici je suis en mode d'affichage sans filtre. Donc on va dans affichage, affichage normal. Et voilà, on a, vous voyez, un, un petit nuage. Et lorsque je déplace, automatiquement, bah, ça fait, euh, ça change l'aspect. Alors pour fixer tout ça, on peut faire un CTRL-G. Et à ce moment-là, lorsque je déplace mon petit nuage, automatiquement, il ne bouge plus. On va pouvoir maintenant passer à la composition. Donc on va faire un petit rectangle. Donc je sélectionne ici l'outil rectangle. Je clique, je glisse. Euh, t -t -t -t -t, il est blanc, donc on va récupérer la couleur ici. De notre illustration on va mettre un petit dégradé de la couleur noire vers un bleu plus clair donc pour cela je vais récupérer avec la pipette la couleur ici je positionne cet objet à l'arrière-plan un petit peu réduire ça comme ceci on va placer donc nos étoiles donc pour cela on va sélectionner toutes nos les deux étoiles là on va créer des clones, donc j'ai cliqué là-dessus, ou Alt-D, je clique, je glisse, je déplace, et on va utiliser l'outil Sculpt, avec d'abord l'option dupliquer les objets, alors j'ai oublié d'enregistrer mon fichier, sur mon bureau, voilà. Donc là je vais dupliquer, en passant plusieurs fois, on va voir combien on a d'objets, on en a 58, c'est pas mal, toujours avec l'outil Sculpt, on va pouvoir... Utiliser ici, déplacer euh, la sélection dans une direction aléatoire. On peut augmenter un petit peu la largeur. Voilà, hop. On peut également ici les déplacer hop, dans le sens du curseur. Voilà, comme ceci. Hop. Euh, je duplique tout ça, contrôle D, parce que je trouve que j'en ai pas assez. Je prends l'outil sculpte toujours, je vais déplacer aléatoirement, voilà. On déplace vers ici, hop. Je sélectionne toutes les étoiles, mais pas le fond. Donc pour enlever le fond, j'appuie sur Shift et je clique dessus. Et je vais maintenant sélectionner cette option-là qui permet de rétrécir, ici, mes étoiles. Voilà, Hop. Allez, on va dire que c'est bon. Je groupe tout ça, CTRL-G. On va maintenant pouvoir placer euh, nos petites montagnes. Donc je sélectionne les montagnes. On peut même les cloner. Allez, hop. J'aime bien utiliser les clones. <rire> voilà, on place ça comme ceci. Alors là, on s'aperçoit que euh, celle-là, elle est beaucoup trop claire. Donc on va assombrir un peu ça. Voilà. Celle-là, on va la laisser comme ça. Alors oui, hein, pour modifier le clone, il faut bien sûr prendre... Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez. Je vais maintenant positionner ici ma, ma petite lumière. Hop. Alors toujours, hein, je crée un clone. Tac. Voilà, je mets ça comme ceci. Mes petites vagues. Alors oui... Je vais aller un peu vite. Donc avant de mettre ma lumière, CTRL Z, je sélectionne ici mes montagnes, je les groupe, je les déplace vers le haut, je recrée un clone, je vais sélectionner cette flèche et mettre ça vers le bas. De façon à faire un reflet et je vais diminuer l'opacité à 50%. Je vais maintenant euh, voilà, sélectionner ici cet objet pour faire le lac. Donc je le clone. Hop je le place comme ceci et j'agrandis un petit peu. Et on va dire que c'est pas trop mal. On peut également diminuer l'opacité à 75, voir ce que ça donne. On peut mettre une petite euh, petite couleur pour le lac. Donc je sélectionne ici euh, mon rectangle, je duplique. Je déplace ça vers le bas. Je lui fais faire une rotation verticale. Je le, euh, je le positionne vers le bas tout doucement. Alors là c'est trop. Ouais non c'est bien. Et je diminue son opacité à 25. Ou plutôt à 50. Voir ce que ça donne. Et on va changer, on va mettre une couleur peut-être un peu plus bleue au niveau du dégradé. Allez, je vais récupérer cette couleur là. Voilà. Je refais un dégradé. Alors j'ai dit du bleu, donc de ce bleu ici hop vers ce bleu là, ça donne une petite teinte. Euh, au niveau de la montagne ici j'aurais peut-être dû euh, déformer, rajouter des nœuds, je vais rajouter un nœud ici, je double clique, je, le rends, euh, je rends le nœud doux, donc pour rendre un nœud doux il faut cliquer là-dessus, je fais apparaître les poignées, je rajoute un nœud ici. Hop, euh, je vais peut-être déplacer ça comme ça. Voilà, ça fait un petit, un petit arrondi. Ouais, C'est pas trop mal. Donc maintenant on peut euh, cloner notre lumière et on va la positionner ici. Voilà. Alors il y a des, des options qui sont très très intéressantes ici dans, les, euh, dans la fenêtre objet. On peut ici changer le mode de fondu de notre lumière. Donc en, euh, je me mets dessus puis je joue avec la molette de la souris. Et on peut obtenir comme ça, vous voyez, des effets qui peuvent être assez intéressants. Voilà, donc on peut jouer avec ça. On peut rajouter également euh, un petit cercle. Donc, je sélectionne l'outil cercle, je clique, je glisse ici. Je vais passer tout ça en blanc avec une opacité à 100% et je vais lui mettre un dégradé. Alors qu'on a déjà fait le dégradé ici, euh, radial. Alors radial, j'ai dit. Donc je sélectionne radial et je sélectionne ce dégradé. Et on va pouvoir jouer ici donc, aux différents modes de fondu pour obtenir quelque chose alors est-ce qu'il y a un truc sympa teinte peut-être non bon enfin bref <rire> voilà on va peut-être diminuer l'opacité à 25 voir ce que ça donne ouais. bon voilà Voilà, pour ce petit tuto il y a beaucoup de choses euh, j'espère qu'il vous sera utile ah j'ai oublié, excusez-moi le petit brouillard ici qu'on va positionner devant, donc je place ça au premier plan et je le mets ici ce qui crée un petit peu de brouillard je vais réduire un petit peu ça et ce qui est aussi sympa avec ce filtre c'est que euh, je vais sélectionner l'outil crayon alors d'abord je vais rentrer dans mon groupe voilà de façon à voir les, les nœuds et si je sélectionne l'outil crayon et que j'appuie sur shift je vais rajouter donc euh, un chemin à cet objet et automatiquement, ça va me rajouter en fait euh, du brouillard. Alors bien sûr, F6, j'appuie sur Shift. Vous voyez là, hop ici, une petite nappe de brouillard là, ici aussi. Je peux m'amuser à déplacer les nœuds pour augmenter ou diminuer l'épaisseur du brouillard. On peut même mettre un dégradé dans ce brouillard. Enfin bon, beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Euh, je l'enregistre et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.